La crise des déchets étant en partie responsable du changement climatique. Bon, là, je vous apprends rien en ce, en ce fait. Donc, par la, la production, l'emballage, la fabrication, tout ce processus, le traitement des déchets euh, en soi, la collecte, euh, l'acheminement, euh, la mise en décharge, etc., donc produit euh, des gaz à effet de serre. Voilà. Euh, cette crise des déchets, comment l'expliquer Alors, avec une vision donc, euh, anthropologique, vous l'aurez compris. Cette crise des déchets, finalement, on, peut, on pourrait penser que la Terre est devenue trop petite trop petite pour accueillir l'ensemble de ces immondices. Eh bien, c'est n'est pas tout à fait ça, en fait, le problème. Alors oui, il y a un trop plein de déchets, effectivement, et on a de plus en plus, ça, nous, nous en sommes tous et toutes conscients. Euh, là, l'idée, c'est plutôt que nous sommes toutes et tous habitants de la planète. Effectivement, si je vous parle de la Terre, vous avez tous une représentation voilà, de, de, de la Terre aujourd'hui. Et pourtant, c'est assez ridicule de dire les choses ainsi, mais c'est une représentation qui est assez récente. Elle date des années 70, à peu près. Euh, donc effectivement, nous habitons une même planète, une même planète Terre. Et en cela, il n'y a plus de lieu où on ne pourrait tolérer les déchets. Alors je pourrais vous demander, euh, oui, bah, pourquoi pas, après tout, euh, demain, moi je connais un espace vierge, très grand, euh, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, euh, je parle de l'Antarctique. Bon, on pourrait mettre nos déchets tous là-bas et je vois vos regards et on se dit « Non, ce n'est pas possible, en fait, ce n'est pas envisageable. » Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de lieu où nous pouvons tolérer donc, ces déchets en présence. Et puis, pour expliquer cette crise des déchets, on évoquait, enfin, Denis évoquait tout à l'heure, le déchet comme passé, comme symbole du passé. Alors ça, c'est des choses que finalement vous, vous connaissez et que vous vivez au quotidien. Euh, le déchet hypothèque l'avenir, quelque part, on a aussi à travers cette notion une certaine crise du futur. Je m'explique euh, tout de suite. Alors, se débarrasser du déchet, c'est se débarrasser du passé, d'accord Si je prends l'exemple du canal, du canal de Seine voilà, qui est régulièrement nettoyé, etc., vous avez déjà entendu, on retrouve des scooters volés, des armes à feu. Effectivement, ces déchets sont euh, donc des traces, euh, des indices d'un passé assez menaçant, voilà, dont on, dont on ne veut pas euh, le voir ressurgir finalement. Et c'est aussi le déchet comme passé au sens où euh, éliminer ce déchet passé, c'est pouvoir consommer autre chose, c'est pouvoir s'équiper. Une nouvelle télé 4K, super, voilà. Donc c'est bien d'équipement, etc. Quand je, je pense ça, finalement, c'est aussi penser à avoir un avenir. Donc là, on est en train de, de vivre une crise du déchet. Et en cela, en ce changement, on fait de s'équiper, on essaie d'avancer quelque part à travers ce, ce déchet passé. Et puis, il euh, y a aussi cet exemple du verre recyclé à l'infini. Alors, vous avez certainement entendu ce, ce, cette expression lors d'une communication, d'une publicité ou, ou quoi que ce soit. Et à travers ça, on a, a l'idée d'un déchet euh, qui aurait un avenir assez éternel. Voilà, euh, Notion intéressante pour aborder la suite, tout simplement. Donc, il y a une certaine prise de conscience, voilà, une conscience environnementale, c'est souvent ce que l'on dit, alors, cette conscience environnementale n'est pourtant pas nouvelle, et vous l'aurez compris, effectivement, avec la dimension historique que proposait euh, Denis juste avant. Euh, la conscience environnementale, il y a eu des luttes depuis euh, le 18e, ouais, 18e siècle, même bien avant, le 17e, dès lors. Et pourtant, c'est une notion qui semble assez récente qui semble assez récente au vu des initiatives Océane, et, euh, ouais, 30, 40 ans, on a l'impression qu'on se mobilise tous d'un coup, mais non, pas du tout. Euh, et, et comment expliquer cette prise de conscience Alors, il y a les notions de développement durable, aussi, qu'ont fait euh, leur apparition, donc rapport de 1987, quand même, en 2018, je le rappelle, juste pour, pour cette notion de, de, de décalage en termes d'espace-temps. Euh, toutes ces politiques RSE, alors oui, les entreprises se sont toutes mobilisées pour se mettre au vert, comme elles, comme elles le disent si bien, et, et tout ça fait naître cette notion de conscience environnementale. Alors la conscience environnementale, oui, ok, c'est bien gentil, mais en attendant, finalement, on a pointé du doigt la responsabilité individuelle sur chaque citoyen. Voilà, on, on est tous l'humanité entière, aussi euh, abstraite soit-elle, euh, l'humanité est responsable, entièrement coupable. Donc on a vraiment là l'humanité contre la planète. C'est assez fou euh, d'exposer les choses ainsi. C'est vraiment cette notion de conscience environnementale qui a fait naître cette idée. Alors, peut-être en partie, en tout cas. Euh, et pourtant, cette notion donc, de conscience environnementale, de prise de conscience, a effacé la responsabilité même des industries et des politiques. On en a oublié les choix industriels et politiques. Et donc, en cela, on va penser ensuite, par la suite, euh, les différents modes de vie qui, finalement, euh, d'une façon bien plus globale bien plus général. Euh, pour penser, euh, pour continuer un petit peu cette prise de conscience, effectivement, j'aimerais parler ce soir des collecteurs de déchets sauvages. Alors, les collecteurs de déchets sauvages, bon, forcément, nous, ça nous intéresse, vous l'aurez compris. Euh, qui sont-ils Qui sont-ils Alors, on a effectivement les travailleurs en réinsertion professionnelle à qui on dit, mais venez, venez ramasser les déchets, vous allez réapprendre à travailler. À travailler pardon. On a ici un processus finalement quasiment éducatif à travers, ce, à travers cet acte de, de collecte, de nettoyage, etc. Donc les travailleurs en réinsertion professionnelle, oui. Les associations, mouvements collectifs, Rider, bien sûr, euh, et, et de nombreuses associations, plus d'une centaine en France sans doute. Voilà, les associations donc, qui ramassent bénévolement, en grande partie. Ensuite, nous avons des individus qui, à titre individuel, finalement, collectent les déchets. Vous en faites peut-être partie, hein pas forcément membre d'une association, mais qui, à titre individuel, font cet acte de, de, de collecte. Et puis, nous avons enfin, et je termine par les meilleurs, les enfants, vos enfants, peut-être. Alors, ces figures de collecteurs de déchets sauvages, et je le dis un petit peu de façon provocante, mais volontairement, ne sont jamais perçues comme des travailleurs, des vra de vrais travailleurs, et pourtant, c'est un travail. Le fait de collecter les déchets sauvages n'est pas perçu à l'heure d'aujourd'hui comme un travail. Voilà. Alors, ces collecteurs rendent service à qui Je vous pose cette question aujourd'hui. Et eh bien finalement, j'ai envie de dire qu'ils rendent service aux industriels. Qui d'autre, après tout Aux industriels, puisque, comme Denis l'expliquait juste avant, avec cette notion d'externalité, les industriels n'ont pas à se soucier de leurs externalités, puisque les collecteurs sont là pour s'en occuper. Alors, évidemment, je vais faire bondir les collecteurs, évidemment, mais et bien sûr, j'en suis consciente. Les, la mobilisation des collecteurs, et j'en fais partie, euh, nous nous mobilisons pour désigner ce problème, ce, la présence des déchets, tout simplement. Hein. Ça, ça, je ne je pas du tout ce, ce fait. C'est vraiment une question, OK, très bien, c'est ça, mais finalement, vous rendez service, nous rendons service en partie aux industries, et donc, vous l'aurez compris, malgré nous. Voilà. Euh, je continue. Donc, les... en, ce, en ce terme de, de, de collecteur et d'industrie, j'ai envie de parler de notre cher Édouard euh, Leclerc. Donc, euh, vous connaissez très certainement l'opération « Nettoyons la nature ». Voilà, c'est la 21e édition cette année. « Nettoyons la nature ». Là, clairement, euh, nous avons... La position entrepreneuriale, euh, voilà, il, il en tire profit hein, pour son image, ça, ça c'est assez évident. Et pourtant, là encore, les enfants collectent les déchets sauvages. L'année passée, c'était 545 000 enfants euh, mobilisés pour collecter les déchets sauvages. Alors collecter ou travailler, donc, vous l'aurez compris, je vous pose la question. À cela s'ajoute, mais à un tout autre niveau, plutôt en complément, l'appel d'Heidelberg, j'espère que j'ai bien prononcé... Donc voilà, donc cet appel d'Heidelberg a été fait en 1992, donc après le troisième sommet de la Terre à Rio, 1992, où 425 scientifiques ont signé cet appel. Alors, on signé cet appel, déclarant, et je cite, donc je vais lire, « L'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service et non l'inverse. » Donc là, finalement, on a une réaffirmation du rôle de la science, des techniques et des industries. C'est vraiment cette idée. Là encore, je cite, « Les dangers sont l'ignorance et l'oppression par la science, la technologie et l'industrie. » Donc là, on est en train de vous dire quoi avec cet appel en 1992 On est en train de vous dire, OK, on en a conscience, on est en train de détruire la planète, les industries signent également, OK, pas de problème, on a la solution en fait. Donc je vais vous exposer ces figures de, de solutionnistes, en quelque sorte, la question des déchets sauvages est traitée en dehors du système de production capitaliste actuel, alors quelle en est la conséquence Et je pense qu'on l'oublie quasiment un petit peu trop souvent. Donc Qui se mobilise et pourquoi les océans Pourquoi ce, ce tropisme océanique, comme Denis l'appelle euh, Je, je, je l'ai un peu exposé juste avant. Les individus créant des dispositifs de nettoyage, de recyclage et de valorisation alors, ces individus que l'on appelle les solutionnistes, cherchant des solutions, euh, eh j'ai envie de vous dire, oui, la catastrophe écologique a du bon pour eux. Enfin, ils sont ravis, ils sont ravis. Je vais donner simplement l'exemple de Total. Euh, Total cherche actuellement à créer des plastiques biodégradables. Vous imaginez, si Total arrive à créer ce fameux plastique biodégradable, il aurait le monopole mondial. Bah, rêvez, voilà, donc effectivement, la catastrophe écologique a du bon pour certains acteurs. Euh, et en cela, ils se mobilisent en aval, en aval autrement dit effectivement, pour les déchets marins et uniquement pour les déchets marins. En aval, pourquoi Parce que pour eux, ils n'ont aucun intérêt finalement à voir le flux de, de déchets dans l'environnement diminuer. Ils n'en ont aucun intérêt. Pour eux, les déchets présents dans les, au fond des océans, sur les bords des littoraux, etc. C'est un nouveau marché, un nouveau marché économique, j'entends. Donc on recycle finalement la destruction de l'environnement quotidiennement, au sein de la société, pour notre société donc, de production marchande actuelle. alors J'ai envie de citer aussi Boyan Slat, à qui j'ai pensé, tu m'as fait penser avec ton robot aspirateur. C'est dans la même veine, Boyan Slat, c'est ce petit jeune qui s'est dit euh, « Mais vous inquiétez pas, euh, effectivement, les océans sont sales, mais moi j'ai la solution, je vais les nettoyer. » Il est arrivé avec son grand barrage, vous en avez certainement entendu parler, Bon, ça n'a pas très très bien fonctionné, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment ce point de vue, cette figure, là, voilà, c'est un exemple type, c'est la figure du solutionniste qui se dit, moi j'arrive, mais un peu trop tard et après, et pour les mauvaises raisons. Terracycle aussi, voilà, donc c'est une entreprise qui se propose de recycler euh, les déchets qui ne sont pas recyclés habituellement, à savoir euh, les pommes-potes, par exemple. Euh, ou encore les, les, les capsules, ouais, je vois que Théracycle, ça fait réagir, les capsules de, de café et la Terracycle, Ils ont les fins, croyez-moi, depuis deux ans à peu près, ils se sont dit, on va collecter, recycler, donc valoriser les déchets euh, collectés sur les, sur les plages. Donc pour ça, on va appeler euh, les assos, qui se mobilisent bénévolement, bien sûr, et on va leur dire, est-ce qu'on peut vous récupérer vos déchets et Bah oui, forcément. Donc Terracycle c'est 16 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires par an. Je pense que tout est, tout est résumé. À côté de ces solutionnistes, on a aussi la figure des valorisateurs, enfin ce que j'appelle des valorisateurs. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais dans une, enfin, de façon plus respectueuse finalement. Euh, on va valoriser, recycler, mais de façon très locale. Je donne l'exemple de Palana Environnement, c'est une association qui recycle les filets de pêche à Marseille, vous connaissez peut-être. Voilà, c'est une dimension où on va chercher des solutions, mais voilà, vous l'aurez compris différemment. Préserver la nature permet à ces solutionnistes, donc j'entends je, les grandes firmes, les, voilà ce que je vous exposais juste avant, donc ces solutionnistes de continuer à détruire cette nature tout en en tirant profit. Et, et finalement, là, je vous ai, je vous ai, euh, je vous ai un petit peu détaillé tout ça, et j'en viens à penser que reste-t-il de la nature, la nature avec un, un grand N majuscule. Que reste-t-il de la nature euh, Nous, euh, autres anthropologues, nous pensons la, le concept d'hybridation. Enfin, C'était un petit peu technique comme ça, mais en réalité, vous allez très bien comprendre. Ce sont des éléments naturels, voilà, et des éléments d'origine anthropique, donc euh, issus des activités euh, humaines, qui se mêlent, s'entremêlent et ne font plus qu'un. Aujourd'hui, on parle effectivement d'hybridation pour, euh, pour, pour définir, par exemple, le plastique que l'on retrouve dans l'eau de pluie. Voilà, c'est un très bon exemple. On est vraiment dans l'hybridation des plus complètes, des plus totales, avec ce cycle de l'eau, etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute, toute cette géographie, mais vous aurez compris l'idée. À cela s'ajoute, que reste-t-il de la nature, le, le, la côté, le côté pardon, de, de, des artificialisations, des milieux naturels. Alors, artificialisation, pourquoi Je peux donner l'exemple du nettoyage mécanique. Donc, en plus, c'est un cas qu'on connaît assez bien sur la côte basque. Euh, nettoyage mécanique, donc au nom finalement d'une nature sans intervention humaine, on espère avoir cette plage de sable blanc, voilà. cette représentation finalement artificielle de la nature, clairement, où l'on fait table rase des déchets, mais aussi table rase de la laisse de mer. Donc la laisse de mer, ce que laisse la mer, faut, je pense que je parle à des personnes déjà bien sensibilisées sur la question, mais effectivement... Tout à fait. <rire> Effectivement, la laisse de mer est, euh, est pour moi aussi un symbole même de l'hybridation, où vous verrez en vous promenant que les éléments naturels et les éléments d'origine anthropique, ici les déchets, sont clairement entremêlés. Une laisse de mer euh, sans déchets, moi j'ai 24 ans, j'en ai jamais vu. Quoi. Euh, donc voilà pour ces deux petits exemples d'hybridation. Et là encore, finalement, les CPIE, notamment, euh, nous disent qu'il ne faut pas toucher à la laisse de mer voilà, il, faut, il faut la préserver, etc. C'est un discours qui a été mis. Alors, je vous pose la question faut-il la laisser sale pour considérer qu'elle soit naturelle Voilà. Tout, tout l'enjeu et, euh, et les questions que peuvent poser l'hybridation en soi. La laisse de mer est inexistante euh, lorsque le nettoyage mécanique est réalisé, donc vous l'aurez compris. D'autant plus que le nettoyage mécanique a ses propres limites, hein, bien sûr. Il fragmente certains déchets en de fines particules. Bon, alors ça, c'est une question peut-être polémique pour certaines collectivités territoriales, donc je ne vais pas faire état ce soir. Mais vous l'aurez compris, il y a encore un double enjeu d'hybridation. Et cela m'amène à penser la laisse de mer inexistante, le nettoyage mécanique, vous me suivez, à une nouvelle artificialisation. Donc que reste-t-il de la nature ce soir, je vous réponds en deux temps, hybridation et artificialisation. C'est se un petit peu sur ce ton grave que je vais laisser la parole à Denis. C'est vrai que c'est assez pessimiste comme conclusion, mais, mais pas pessimiste, réaliste en fait. Voilà, je t'en